Bonjour je suis Serge Demoulin créateur de la SD Trading Academy depuis plus d'une dizaine d'années. Le mois prochain je vais créer une séance de questions réponses concernant le trading, le scalping, le market profile, le footprint, les prop firmes. Je répondrai à toutes vos questions que vous pouvez poser sous cette vidéo ou vous pouvez également m'envoyer un email. Je vous retrouve le mois prochain, à très bientôt